Dans cette vidéo, nous avons l'avantage de présenter quelque chose d'essentiel en irrigation. Ce sont les différents composants d'un pompage solaire photovoltaïque, mais cette fois-ci basé sur un stockage d'énergie avec les batteries avancées qu'on appelle les batteries au lithium. Nous allons présenter les différents composants clés. On commence commencer par les panneaux solaires qui sont là. Nous avons mis Là, en série 10, nous allons revenir tout à l'heure sur ça. Ensuite, le deuxième composant, nous allons le voir. Ce sont les batteries au lithium, plus exactement, les cellules de batterie lithium qu'on a regroupées ici en série pour faire des boîtes. On va revenir aussi sur ça, ça c'est pour le stockage de l'énergie. Le troisième composant, c'est une pompe immergée. De grande profondeur celle-ci peut aller jusqu'à 80 mètres de profondeur et est capable d'évacuer 5 mètres cubes donc il y a la pompe et pour la démonstration faisant office de château d'eau nous avons placé ce seau surélevé euh, qui en réalité va être donc un grand réservoir placé à une certaine hauteur donc ça, c'est le quatrième composant. Nous avons appelé ces deux-là ensemble les euh, appareils utilitaires. Pour faire la gestion de l'ensemble, nous avons à ma droite ici un convertisseur hybride. Nous allons parler de sa fonction tout à l'heure. Et nous avons un coffret modulaire, comme vous le voyez, dont tous les composants sont payés dans la petite quincaillerie ou dans la petite boutique qui vend les, les appareillages électriques dans la ville. Revenons donc sur la source d'énergie. Il s'agit donc de panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons choisi, c'est dans le cadre d'un projet qu'on a acquis ça, nous avons choisi des modèles euh, monocristallins. Alors ceux-là font une dimension de, quand on les regarde bien, de 17. 1,30. 2,17 en longueur, 1,30. Mais il y en a de toutes les dimensions. Ce qu'il y a, ce qu'on veut souligner là, c'est que si vous choisissez une dimension, il faut l'annoncer tout de suite au soudeur qui va fabriquer le cadre qui va recevoir ces panneaux solaires. Parce que sinon, il y aura un décalage entre les dimensions des panneaux et ce qu'on a communiqué au soudeur, et ça, ça peut retarder un projet. Donc nous avons mis en série ici 600 watts crête chaque élément, et donc, si on met 10, ça fait 6000 watts crête, c'est-à-dire 6 kW. Bon, et nous avons mesuré l'arrivage. On a contrôlé la puissance crête annoncée, les 600 là. En faisant quoi En mesurant avec un multimètre la tension de circuit ouvert. Et puis, le courant de circuit fermé on fait le produit des deux, on tombe généralement autour de 600 watts mais ce n'est pas toujours vrai et c'est là où nous voulons attirer votre attention sur quelque chose, surtout lorsqu'il s'agit d'un grand projet, que parfois les fabricants euh, en connaissance de cause, hein, ils vont mélanger les panneaux monocristallins avec en tout cas sur le même cadre des cellules monocristallines avec des cellules poly Et ça, on le voit ici, par exemple, si vous regardez ce panneau, hein, vous voyez, avec la lumière du soleil qui se projette, vous voyez une couleur bleuâtre. Tandis qu'en haut, c'est noirâtre. Donc là, il y a un mélange subtil. Et c'est confirmé par quoi Si vous faites euh, la tension de circuit ouvert et le courant euh, de court-circuit, vous multipliez les deux. Celui-là, par exemple, ne fait pas les 600. Il est dans les 500 et quelques. Vous prenez la même surface exactement en mono et en poly, vous allez avoir deux fois plus d'énergie sur le mono que sur le poly. Bon. Donc, si on fait la commande, il faut commander avec des fabricants ou des fournisseurs qui sont fiables, que nous connaissons très bien. Sinon, il se, Surtout quand les panneaux sont beaucoup, ils se débrouillent toujours pour mélanger. Et c'est après l'achat qu'on se rend compte de ça. Donc, dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte que tous ceux qui ont fourni, hein, il y avait deux fournisseurs, euh, ils ont procédé de cette façon-là. Vous mesurez certains panneaux, vous verrez que c'est 600, d'autres c'est 500 et poussière. Et vous regardez la couleur, vous voyez que c'est mélangé. Donc nous attirons votre attention là-dessus, il faut faire très attention. Bon, donc nous avons mis 10 ici. Pour une surface d'un hectare, il aurait fallu, donc ces 10 sont en série, il aurait fallu euh, ajouter euh, 3 autres euh, lignes comme ça, qui sont en série. Donc on va se trouver en arrangement, donc euh, 10S, donc 10 en série, et 3P, 3 en parallèle. Bon, donc tout ça va dépendre un peu de, des rendements réels, de l'efficacité réelle de, de vos panneaux. Alors, on les a mis en série, c'est-à-dire que bonne plus sur bonne moins, bonne plus sur bonne moins, et finalement donc, les deux extrémités qui viendront en plus et en moins arrivent ou vers le convertisseur. Donc là, nous avons un convertisseur hybride de puissance nominal rated power de 6 kilowatts. 6,2 kilowatts. On le voit ici, là. 6,2 kilowatts. Et qui est capable, donc, de transformer l'énergie, enfin, le courant continu, en provenance des panneaux, voici l'entrée des panneaux, le plus et le moins, hein, en courant alternatif 220 volts. Si on regarde l'écran, on peut voir, actuellement, donc, euh, là, on reçoit des 10 panneaux, le voltage total c'est 384 volts et vers la consommation, donc l'appareil transforme en 230 volts. Donc c'est ça qui est affiché ici. Ce que nous voyons ici, c'est la tension des batteries. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Nominalement, c'est une tension qui est théoriquement autour de 48 volts pour ce modèle. Mais si on choisit modèle de batterie type user defined, c'est-à-dire type personnalisé, il est possible de changer ce paramètre. Et on voit « charge » ici. Les batteries sont actuellement chargées. Il est en mode plutôt entretien hein, « float » pour maintenir les batteries chargées. On n'a pas de consommation euh, vers la maison en marche. Voilà pourquoi c'est 0 W la consommation. Alors, donc, ce convertisseur est un convertisseur hybride euh, que l'on trouve euh, parfois sur le marché, mais dans tous les cas, si on ne l'a pas sur le marché, il est possible de commander ça très facilement à partir de pays comme la Chine, à des tarifs très raisonnables. Bon, donc, ce modèle, nous allons voir tout à l'heure le menu. Quand on le regarde, euh, il y a ici une série de boutons qui permettent de manipuler, de rentrer dans le menu et de changer certains paramètres. On voit ici, je parlais tout à l'heure de l'entrée plus ou moins, plus et moins, des panneaux solaires, ça c'est entrée et sortie des batteries. J'ai dit entrée et sortie, en plus et en moins. Pourquoi Parce que les batteries peuvent envoyer le courant vers le convertisseur ou recevoir le courant pour les charger à partir du convertisseur hybride. Et de l'autre côté maintenant, on a là AC euh, out, donc AC out, je ne sais pas si on peut bien le voir, donc ça c'est les deux fils qui vont vers la consommation Justement, les appareils utilitaires. Et donc, on peut le voir, ça monte. On va parler tout à l'heure du boîtier du coffret modulaire. Alors, donc, ce convertisseur, il a un menu. On va entrer dans le menu pour voir quels sont les paramètres clés qu'il faut modifier. Et donc, si je fais appui long sur entrer, il rentre dans le menu. Et on le voit, il se met à clignoter. Ce qui clignote, c'est les numéros de menu. Et on voit G -O H. Bon, on va pas toucher à ça. Si j'appuie là, là, je pars pas, 1. Ensuite, j'appuie. Donc, 1. Si vous regardez, un clignote. SUB, ça veut dire Solar Utility Battery. C'est-à-dire c'est dans l'ordre de priorité actuellement. Les panneaux solaires d'abord. Ensuite, le réseau électrique. C'est ça qui est appelé Utility. Et puis après, les batteries. Il est possible de changer ça. Si on on fait clignoter en tapant sur Enter. On peut clignoter et on peut changer. Mais nous, on ne va pas changer. Sinon, si j'appuie, par exemple, vous voyez là, SBU, Solar Battery Utility. J'appuie encore USB, c'est-à-dire Utility Solar Battery. Mais je vais mettre SUB, Solar Utility Battery. Alors, sachant que nous, on ne va pas utiliser en brousse. On ne va pas utiliser le réseau Utility. Donc, c'est surtout Solar et puis Battery. Donc, je fais Enter. Ça revient donc ici, euh, ou tout simplement je fais « Escape ». Je reviens faire « Appui long » pour entrer dans le menu. Alors, sa cliente, je fais « Down ».« Down ».« 2 ». Ça, c'est le menu « 2 ». Je ne peux pas le toucher. Dans le livret, tout ça est bien expliqué. Ensuite, euh, menu « 3 »,« APL », menu « 5 ». Les chiffres ne sont pas toujours continu. Il est passé de « 3 » à « 5 ». Et on va « Use ». C'est nous qui avons choisi le type de batterie. Le 5 là permet de sélectionner le type de batterie. On a mis « User Defined hein, », c'est-à-dire personnalisé. Parce que nous avons des batteries au lithium et nous voulons entrer des paramètres qui permettent de protéger ces batteries contre les sur les sous-voltages, c'est-à-dire les décharges extrêmes. Hein. Et donc pour ça, il faut prendre « User define Et aussi le le voltage de, de maintien de la batterie à l'état chargé hein, qui est le float mode hein. c'est comme une sorte de disons, vitesse de croisière hein, pour les batteries Donc tant qu'on n'est pas dans User Defined on ne peut pas modifier ces paramètres Alors, si je reviens là dessus vous allez voir que en fait dans le menu 5 il y a d'autres types de batteries hein. euh, on ne va pas les sélectionner dans le cas des batteries au lithium menu, menu 6, menu 5 il revient à 5, voilà, user Si S'il tape ici, il cliente hein? Et là, vous voyez là, il a LIB, ça c'est lithium batterie. Alors nous n'avons pas sélectionné ça parce qu'il y a des paramètres qui sont déjà figés là-bas. Et qui ne sont pas valides pour tous les, toutes les batteries au lithium. Donc ensuite, vous avez, vous tapez, vous avez AGN, ça c'est les batteries type gel. Ensuite, vous avez flooded les batteries... Euh, donc, acides et qui sont inondés par, par l'acide. Et euh, voilà, et vous revenez. Donc, inondés par l'acide, en réalité, c'est quoi C'est ce qu'on appelle les batteries, euh, disons, acide plomb. Bon, donc, si je continue à changer, vous voyez, ça vient à User define Et c'est ça que nous voulons, on fait entrer là-dessus. Bon, je fais échappe et je reviens à entrer dans le menu. Il y a d'autres paramètres importants euh, que je vais sélectionner en descendant, donc, donc, si je continue, 22, 23, euh, 26, euh, voilà, 26, vous voyez, c'est U, c'est cut-off. Euh, cut-off, il est actuellement à 56,4 volts. Donc, si je veux, si je tape ici, ça, ça clignote, je peux le changer. Nous l'avons mis à 56,4 volts, parce que tout à l'heure, on va voir quel est le voltage total de nos batteries au lithium. Ensuite... Ensuite, bon quand on tape une fois Enter, en réalité, il sort du menu. Mais il vaut mieux faire échappe et puis revenu à entrer dans le menu en faisant appui long. Et donc, euh, on, on peut entrer par les chiffres supérieurs. Hein. J'étais à 26, je vais aller à 27. Je vais aller à 27. Voilà. 27, ça c'est float, ça c'est un paramètre très important, vous voyez FLU, ça c'est float mode, menu 27, je fais entrer, je peux changer ça, nous on a mis 53,5, et nous avons, si vous regardez ici, nous avons en réalité en série 16, 16 cellules, 53,6, si vous divisez ça par 16, vous êtes au l'ordre de 3,34. Par cellule 3,34 volts alors elle va mesurer tout à l'heure quelle est la tension sur chacune des cellules de batterie parce que ce flotte là donc euh, dans ce menu 27 c'est ça qui va permettre de qui va permettre de, de réguler la charge de batterie donc quand elle mesure là on lit là combien 3, par exemple, 3,32. Ça veut dire qu'on est un peu plus bas que la valeur moyenne qui est affichée là-bas. Actuellement, donc, 3,32. 3,32. Donc, on va voir individuellement. 3,32. Presque 3,33. Ensuite, à côté. Vous voyez, 3,34. 3, à peu près 34. 3,34. 3,35. Bon, si on continue les autres, on va voir que c'est à peu près la même chose. Mais en fait, c'est pas, ce, ce, disons, cette valeur euh, équilibrée là, c'est pas le fait du convertisseur. Ça, c'est le fait d'un petit outil euh, dont nous allons parler tout à l'heure. Euh, mais pour le moment, contentons-nous de vous montrer que toutes les cellules sont équilibrées avec à peu près le même voltage, hein. 3,34 ici, 3,33, 3,33, et 3,33. Donc, euh, revenons donc dans le float mode. Ça, c'est un paramètre tellement important. C'est lui que vous voyez affiché ici, 53,5 en bas. Et ça correspond à la charge cumulée de toutes les, les quatre boîtes. Je vais rentrer de nouveau dans le menu. par le haut donc avec 39 je descends jusqu'à jusqu'à 27 voilà 27 27 voilà flat il faut bien régler ça sinon après vous allez avoir des surcharges sur les batteries Et je continue en 47 ça c'est co euh, non, le menu 29 on a mis à 47 volts ça c'est la disons la protection contre une décharge excessive des batteries. Donc, vous voyez, quand ça va arriver à 47 euh, volts, lorsque c'est en train d'être utilisé par les charges utilisées, et eh bien, ça va arrêter. Parce que si les batteries-là sont déchargées à l'extrême, elles vont gonfler, elles vont se gâter. Et si c'est chargé à l'extrême, elles vont se gâter aussi. Donc, ce sont des batteries très durables que nous avons testées pendant de longues périodes, mais à condition que ce soit bien utilisé. Si C'est ce pas bien utilisé, vous voyez ce qui peut se passer. Ça, c'est les batteries qui ont été, euh, disons, on a extrait du courant jusqu'en bas de un voltage individuel de 2,9 par exemple. En ce moment, la batterie chauffe et elle peut se gonfler. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça, c'est le câblage, donc qui va vers la batterie qui charge la batterie, mais le convertisseur, lorsqu'on est en mode SBU et qu'on a des charges utilitaires va puiser l'énergie aussi bien sur les panneaux solaires que sur les batteries pour pouvoir faire fonctionner ces charges utilitaires nous avons dit dans notre cas ce sont des pompes mais aussi ça peut être la lumière que vous voyez là-bas qu'on branche donc sur le réseau donc ce sont les menus clés en tout cas il faut paramétrer correctement ce convertisseur hybride euh, j'ai dit qu'on peut trouver assez aisément mais il faut être habitué à ça et une fois qu'on a ça Bon, on revient maintenant sur les batteries et pour montrer euh, quelque chose d'utile quand on les place. Alors, nous expliquons ça tout à l'heure en détail, hein, euh, comment on les relie. Il faut faire tout simplement très attention. Mais nous avons préféré utiliser ce qu'on appelle des euh, active balanceurs, c'est-à-dire des équilibreurs actifs, hein, et qui permettent donc euh, d'établir l'équilibre en voltage, parce que vous savez que les cellules n'ont pas la même résistance interne, hein, même quand elles sont neuves. Donc ça, ça se charge d'équilibrer et de rétablir des voltages identiques entre les cellules de batterie. Mais il faut dire que, euh, en fait, nous avons préféré cette solution pour diminuer les coûts euh, du projet. Parce que les batteries au lithium, euh, par exemple, une cellule comme ça, bon, ça peut coûter euh, facilement autour de 150 à, à 200 même 300 dollars quoi donc euh, si vous prenez une boîte comme ça euh, avec quatre cellules euh, ça c'est des cellules de 280 euh, ampères 3,3 euh, euh, volts si vous prenez avec euh, un équipement complet fourni par le fabricant qu'on appelle le BMS Battery Management System euh, ce fameux BMS il est intégré donc la boîte est fermée le BMS est placé à l'intérieur la boîte est fermée pas la solution qu'on a adoptée ici, et, et si c'est fermé, le BMS est dedans. Euh, ça, ça peut coûter euh, 2000 dollars. Alors que la solution que nous avons adoptée ici, vous êtes autour de 1000 dollars. Bon, pourquoi nous n'avons pas pris le BM... BMS BMS, c'est très important, hein? mais il faut, il faut rappeler les quatre fonctions clés d'un BMS 1. C'est d'abord la protection contre les sous-voltages, les décharges ex excessives de la batterie. Si le BMS est là, il va couper le courant, donc protéger votre cellule. Deux, c'est la protection contre les survoltages, les euh, tensions trop élevées. Donc une charge excessive, il va couper également le courant. Hein, tous ces états qui peuvent amener des accidents qui détruisent la cellule. Ensuite, troisièmement, euh, il y a une fonction de protection dans le BMS... Euh, contre le, les excès de température. Donc, euh, quand la température devient extrême, souvent élevée même, elle va couper aussi le courant. Et quatrième fonction, c'est l'équilibrage, l'ajustement. Et ça, c'est le cœur du BMS. C'est l'équilibrage entre les voltages euh, des cellules. Bon, donc, nous avons préféré prendre cette fonction équilibrage sur le petit outil euh, que vous voyez ici, que nous avons, nous expliquons en détail ailleurs, et donc c'est actif, cette fonction étant assurée. La protection contre le survoltage et le sous-voltage, euh, ces deux fonctions vont être assurées par justement notre convertisseur hybride. Pour ce qui est de la température, nous avons mené ici, dans notre labo, des essais, hein, des tests, des études sur une période de 6 mois. Euh, à la température ambiante, nous avons vu que la température, euh, quand elle varie de 25 jusqu'à 45 degrés, il n'y a pas vraiment de problème sur ces batteries. Elles ont survécu à des, à des courants de charge jusqu'à 35 ampères. Il n'y a pas de problème. Charge, décharge, pratiquement chaque 2-3 jours. Bon. Donc, euh, euh, nous avons opté pour cette solution. Euh, une chose sur laquelle nous allons attirer votre attention, vous voyez c'est ces, ces cosses qui permettent de relier les cellules. Il faut faire attention. Quand c'est un projet d'irrigation, un projet important, Là, le fournisseur nous a donné des, euh, des métaux, des barrettes ou encore des cosses qui sont en métal, mais couleur ah, peintes seul, euh, qui sont peints seulement avec une couleur jaune, alors qu'en réalité, on avait demandé du cuivre. Le cuivre, c'est rouge. C'est exactement comme ça, là, ce que vous voyez ici. là. Ça, c'est la couleur du cuivre. Donc, il ne faut pas, euh, dans un projet... Bon, dans celui-là, on l'a laissé passer parce que le projet était déjà en retard. Mais dans un projet solide, il faut exiger pour ces costes du cuivre. Pourquoi Parce qu'il y a des situations de circulation de courant. Si ça, là, sa résistance est trop élevée, ça chauffe, ça surchauffe et ça chauffe en même temps les cellules. Donc ça peut conduire aussi à la destruction des euh, cellules de batterie audition. Donc euh, en gros, on a ici donc quatre euh, boîtes, mais dans un projet de 1 hectare, nous avons demandé, donc je montre les 4 boîtes, nous avons demandé plutôt 4 fois 4. Donc ici vous avez 4 ensuite, 4, ensuite 4, ensuite 4, ensuite 4. On les met, donc ça là, ces 4 là sont en série, on les met, euh, les, la ligne de 4 on met en parallèle. Donc 4 en série, 4 en parallèle. Ce qui fait que le courant qui peut venir du convertisseur qui est régulable aussi, hein, le courant qui vient charger. Bon, pour cette, euh, cette série disons de 4 euh, boîtes seulement, nous avons mis un courant de 10 ampères. Mais si vous devez avoir quatre autres qui sont, 3 autres qui sont en parallèle avec ça, vous pouvez mettre 40 ampères. C'est totalement régulable sur le convertisseur hybride. Maintenant, que nous avons parlé du convertisseur hybride, il y a un élément dont nous n'avons pas sur lequel nous n'avons pas tellement insisté, c'est la sortie ici de terre. Il faut toujours utiliser la terre. Alors nous avons sorti ici, par ce câble un peu torsadé, et nous relions au sol quelque part, là, pour nos essais. Mais normalement, ça devrait aller vers le collecteur de terre de notre boîtier euh, modulaire. Nous allons parler maintenant du boîtier modulaire. Alors, donc euh, à partir du convertisseur hybride, les deux fils euh, plus ou moins, donc arrive et monte maintenant en admission vers notre coffret modulaire et comme on peut le voir tous les éléments de ce coffret sont des éléments qu'on trouve dans la première petite quincaillerie qui vend du matériel électrique à un coût variant entre 5000 et 20 000 francs donc ce boîtier là franc CFA. c'est bon, donc euh, disons autour de 10 à 20 dollars. Si on regarde, le courant arrive là d'abord à ce... cet élément qui est en fait un voltmètre ampèremètre. Actuellement il y a 233 volts. Si on regarde le convertisseur hybride, on voit que à la sortie ici on a 230 volts. Tandis que les panneaux, on voit 389 volts. Les batteries sont à, une, à un voltage de 53,5. Ça, c'est le voltage d'entretien ou flotte. Bon, donc, pour le moment, il n'y a pas de consommation. C'est pour ça que ça c'est pas affiché là-bas. Et donc, ici, ce sont ces 233 volts qu'on voit. Après, maintenant, on a ici une séparation. Donc, ce petit coffret modulaire, euh, il a trois rails. Hein. Première, deuxième, troisième. Alors, sur le, le premier niveau, on a placé un disjoncteur général. En réalité, ici, c'est un convertisseur, un, un disjoncteur différentiel, mais il est bon de mettre un, un disjoncteur thermique euh, selon les conditions d'utilisation, parce que euh, le disjoncteur digital, il a tendance parfois à être trop sensible aux fuites de courant. Parce que lui, il est fait surtout pour, les, pour empêcher les fuites de courant ou détecter les fuites de courant et il fait sauter en ce moment l'approvisionnement en électricité. Bon, si on pense que cela peut être un obstacle, parce que certains appareils trop sensibles peuvent faire sauter ça fréquemment, il vaut mieux remplacer par un disjoncteur thermique de euh, au lieu de 25, là, 30 euh, ampères. Bon, celui-là, il est à l'entrée, il est 63 ampères, hein? Donc, il a le plus gros ampérage. Et lui, il est vraiment pour, pour voir la consommation hein, et le voltage qui rentre. Alors, donc, il y a un disjoncteur général. Et derrière ce disjoncteur général, on va placer euh, un premier disjoncteur qui commandera la pompe, un deuxième disjoncteur qui commandera euh, le réservoir ou château d'eau. Et on peut aussi un troisième disjoncteur ici qui va commander les lumières, les... Euh, les prises électriques euh, et éventuellement donc euh, tout ce qui est appareil connexe qu'on peut avoir dans la maisonnette où on place ce coffret donc revenons parler du premier disjoncteur qui est là qui est un disjoncteur on le voit là de 230 volts hein. euh, bon, de, aussi celui-là je pense c'est le modèle de 25 ampères aussi alors ouais, 25 on le voit là le, le 5 est un tout petit peu effacé mais c'est bien c'est bien 25, voilà. Et donc, euh, celui-là est dédié à la commande de la pompe. Donc, si les gens veulent déclencher la pompe, il faut qu'ils en, enclenchent d'abord. S'ils veulent enclencher le démarrage de la pompe, ils enclenchent d'abord le disjoncteur général. Ensuite, ce disjoncteur -là. Mais si on le fait monter, cela ne va pas dire automatiquement que la pompe va démarrer. Parce qu'on a placé derrière ça, donc à son aval, on a placé un contacteur relais magnétique qui lui, va être relié et donc à un flotteur magnétique de ce genre hein, dont on voit les deux fils ici et qui possède à l'intérieur de cette colonne en bas en fait deux lamelles et ces lamelles, leur position en contact pour permettre le, la circulation du courant ou en non-contact pour interrompre la circulation du courant est réglée par le positionnement de ce le cylindre là, qui contient un aimant donc l'aimant bon, celui là c'est le modèle normalement euh, ouvert Alors, normalement ouvert ça veut dire, parce qu'on voit le petit point en haut là, normalement ouvert ça veut dire s'il est plongé dans l'eau, comme ça hein, donc le flotteur est poussé vers le haut s'il est plongé dans l'eau donc c'est ça la position normalement là le mot normalement se réfère à la position immergée et eh bien, il est ouvert, ça veut dire qu'il ouvre le circuit, c'est-à-dire que les lamelles là se détachent euh, l'une de l'autre. Donc le courant ne passe pas. C'est typiquement le genre de flotteur qu'on va placer à l'intérieur du château d'eau. On va le voir tout à l'heure. Donc euh, ce flotteur là, euh, selon sa position, lui il va envoyer un signal électrique au relais contacteur magnétique qui lui va autoriser le passage de courant par le devant ou non pour actionner la pompe ou non donc euh, à chaque fois qu'on voit ça ce contacteur relais magnétique il est relié à un flotteur magnétique bon, donc si je reviens dans le cas de la, de la pompe qui va être placée dans le forage euh, le, quand on, on ferme le circuit ici le courant va passer par le, euh, le relais euh, qui va interroger le flotteur pour voir est-ce qu'il y a de l'eau ou non dans le château d'eau ou dans le forage euh, si c'est le cas lui, donc selon sa position il va envoyer un signal électrique qui va déclencher, qui va faire entrer euh, cette partie donc, euh, du, du relais hein, qui est là, quand, ça fait, quand ça rentre comme ça, ça veut dire que le circuit est fermé quand ce sort, le circuit est ouvert donc il va autoriser le déclenchement le démarrage de la pompe ou non, donc selon que il y ait de l'eau dans le forage ou pas, ou si c'est le château d'eau, selon que le château d'eau est vide ou euh, rempli, donc celui-là et va commander, donc cet ensemble va commander euh, la pompe et le flotteur dans le forage. Maintenant, on a un autre groupe ici, toujours en aval du disjoncteur général euh, sur ce deuxième niveau, c'est un. Euh, disjoncteur thermique suivi aussi d'un relais. Ce relais, celui-là, celui est relié au flotteur magnétique qui est placé à l'intérieur du château d'eau. Donc, ce flotteur-ci, dans le château d'eau, est un flotteur qui est du modèle euh, normalement ouvert. C'est ça qu'on vient de vous montrer exactement. Alors que celui dans le forage est normalement fermé. C'est-à-dire que lorsque l'eau est dans le forage, il va autoriser le passage dans le courant, de, du courant. Celui-ci, il autorisera le passage du courant que lorsque le réservoir tend à être vide plutôt. Mais il faut retenir une chose, quand on vient enclencher, euh, disons, on demande de l'eau pour le château d'eau ici, en faisant monter ça, en armant donc, et bien, ce contacteur magnétique, il va tenter de... En envoyant un signal donc euh, euh, au, au flotteur qui se trouve dans le, dans le château d'eau, euh, il va voir est-ce qu'il y a de l'eau dans le château d'eau ou pas, par le biais donc du, du flotteur. Si le flotteur dit qu'il n'y a pas d'eau dans le château d'eau, il va laisser passer le courant. Mais cela ne veut pas dire que automatiquement la pompe va démarrer. Ce courant qui va sortir d'ici est retesté par ce, con ce contacteur magnétique qui lui va interroger le flotteur qui se trouve dans le forage. Et donc si le flotteur dans le forage dit que le forage, euh, la pompe est immergée dans le forage et qu'il y a de l'eau là-bas, en ce moment la pompe sera enclenchée. Et donc le pompage pourra se faire. Mais si lui, il autorise le passage, ce qui veut dire que le réservoir est vide et il a besoin d'eau, il autorise le passage et en, en arrivant ici, celui-là interroge le flotteur dans le forage et il se rend compte que le flotteur dans le forage et, et la pompe donc, sont dénoyés. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans le forage. Il va empêcher le passage du courant qui va amorcer la pompe. Donc, on voit on a une protection à tous les niveaux, à tous les deux niveaux. Et si on vient déclencher directement la sollicitation de la pompe pour faire de l'irrigation, le flotteur dans le forage va quand même tester la condition d'existence de l'eau ou non dans le forage. Mais si on vient aussi directement solliciter de l'eau pour le réservoir, et eh ben, euh, si il y a besoin d'eau, celui-là se ce relève à laisser passer le courant, mais euh, la pompe ne sera démarrée que à la suite d'un second test par ce contacteur relais qui va voir avec son flotteur est-ce qu'il y a de l'eau dans le forage ou pas. Nous n'avons pas placé ici le troisième contacteur, mais il serait aussi en, en bas donc du, du contacteur du disjoncteur général. Et donc lui, il va être actionné pour alimenter les lumières et autres consommations connectées. Donc, voilà un panneau de lumière par exemple. Bon, donc ça, c'est quelque chose de très simple, très transparent. Nous allons vérifier, disons, les différents tests maintenant. D'abord, euh, en enlevant les flotteurs du forage et, de, et du château d'eau, pour les montrer leur positionnement dans l'air et l'action que ça crée, euh, l'effet que ça fait au niveau donc du euh, au niveau du coffret modulaire. Alors Dans le positionnement final dans le forage ou dans le château d'eau, il faut savoir que euh, ces flotteurs, bon, nous n'en pas démonté, mais il y a une vis ici, ces flotteurs sont montés euh, justement sur des bouchons avec des joints ici et puis on fabrique un élément de disons, euh, disons 20 40 cm euh, de tuyau PVC 50 et on les place à l'intérieur pour que cet élément-là, de, de tuyau, on puisse l'attacher, euh, par exemple, dans le forage, au tuyau de refoulement du forage. Ce qui fait que le flotteur va rester en position verticale stable. Ne pas oublier aussi de faire ces petites perforations pour que l'air ne soit pas emprisonné et empêche un fonctionnement correct du forage. Nous avons mis ce trait pour montrer tout simplement la position exacte du euh, cylindre de flotteur à l'intérieur. Donc c'est comme ça, et c'est ce que vous voyez ici. Donc ces deux vous voyez, ça c'est le flotteur qui va être dans le forage et celui-là, c'est le flotteur qui va être dans le château d'eau. Donc celui qui est dans le forage, qui est relié justement à ce contacteur magnétique, c'est lui qui est le plus à côté de la pompe. On a dit que c'est placé juste un mètre au-dessus de la bouche d'admission d'eau euh, dans, dans la pompe. Alors, et celui-là, il va être placé aussi sur un tuyau, petit tuyau euh, qui va entrer par le couvercle euh, du, du château d'eau. Donc on va le maintenir en position verticale. Alors on va voir leur effet tout de suite. Donc, façon dont ils sont sortis, euh, celui-là, qui est là, qui va être dans le, dans le forage, doit autoriser le pompage lorsqu'il y a de l'eau. Donc c'est normalement fermé. Hein, si on avait sorti, on aurait vu le petit bouton qui est placé en bas du cylindre. C'est un normalement fermé. Normalement fermé, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il est plongé dans l'eau, immergé, qui va autoriser le pompage. On va vérifier ça tout de suite. De toute façon, dont il est sorti là, donc il n'est pas plongé dans l'eau. En ce moment-là, même si on enclenche, euh, disons, le disjoncteur qui démarre la pompe, la pompe qui est derrière nous là-bas ne va pas démarrer. Cette pompe ne va pas démarrer. Donc celui-là, on va l'essayer. Le disjoncteur général, il est coupé. Donc on va le mettre en marche. On sait qu'il y a du courant qui arrive ici, 220 volts. On le met en marche. Et ensuite, je vais enclencher le disjoncteur qui commande la pompe. Je vous ai dit que la pompe ne va pas démarrer. Pourquoi Tout simplement parce que le flotteur qui va dans le forage... Ce flotteur là, il n'est pas immergé dans l'eau. Donc, il faut imaginer là donc que l'eau dans le forage est descendue à un niveau tel que la pompe est dénoyée. Pour la protéger, pour qu'elle ne tourne pas à sec, ce qui va la détruire, eh bien, celui-là va empêcher le démarrage de la pompe par le biais donc, on voit là, par le biais de ce flotteur, de ce contacteur relais. Maintenant, on va simuler tout simplement. On suppose que maintenant celui-là Il rentre dans l'eau Donc on suppose que mon seau c'est le forage Et que l'eau monte petit à petit Dans le forage, regardez Voilà, et derrière on voit quoi le pompage Ok, donc ça c'est bon donc, On enlève et ça arrête le pompage Dès qu'on enlève Ça arrête le pompage on remet, on remet, ça déclenche le pompage, et on enlève, ça arrête le pompage. Alors, donc ça, c'est ce qui se passe dans le fourrage. Maintenant, on prend le deuxième flotteur qui va être dans le château d'eau. Maintenant, en ce qui concerne la sollicitation d'eau pour remplir, euh, disons, le château d'eau représenté par le saut bleu ici, tandis que ce saut euh, représente le forage. Le fait que le pompage soit autorisé ou non ne dépend pas seulement de la sollicitation. Alors, supposons que le château d'eau manque d'eau, ce qui revient à avoir un flotteur dénoyé. Donc il va demander, si on appuie, on enclenche... Euh, le démarrage de remplissage du château d'eau par ce disjoncteur. Il va, du fait que le flotteur soit émergé, hein, donc il n'est pas plongé dans l'eau, eh lui va, il va faire passer le courant. Il va essayer de faire démarrer la pompe. Mais arrivé au niveau de ce deuxième contacteur relais, eh bien, lui va vérifier est-ce que la le flotteur dans le forage et la pompe donc qui est associé à la pompe sont plongés dans l'eau ou pas. Si c'est pas plongé dans l'eau, il va pas autoriser le démarrage malgré la sollicitation de remplissage du château d'eau. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Donc ça, à à des noyés, veut dire que le château d'eau va solliciter de l'eau. Il y a de l'eau ici, hein? c'est notre château d'eau artificiel. Il y a de l'eau là-bas. Donc je vais déclencher. Donc, le disjoncteur général il est amorcé. Je vais déclencher celui-là, vous voyez. Donc quand j'enclenche, regardez. Voilà. Donc le contacteur fait rentrer sa, son, son, son contact. Si on le touche mais on voit qu'il il fait passer le courant. En fait. Mais vous voyez que celui-là n'est pas rentré. Parce qu'en passant ici, après, le courant doit passer ici. Donc, ça c'est lié au fait que le flotteur, il est dénoyé. La pompe est dénoyée dans le forage. Donc, on laisse ça dans cette position. Et nous, je vais simuler donc la montée d'eau dans le forage en plongeant légèrement, en plongeant doucement sur le flotteur. Donc la pompe commence à être submergée. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez voir, la pompe va démarrer à un moment donné. Lui va enclencher. Voilà. On le voit, c'est rentré ici. Et le pompage a commencé. Et voilà. Notre pompe est là-bas. Dans le forage. Voilà. Ensuite, j'allais commence à être dénoyé genre... voilà donc ça c'est première situation deuxième situation eh bien le il y a de l'eau dans le forage et ça c'est de l'eau dans le forage ça c'est le plus simple euh, et puis il y a de l'eau dans le voilà de l'eau dans le voilà quand on met, on met de l'eau à l'intérieur du du château d'eau et eh bien si c'est rempli ça doit arrêter la demande de pompage on peut soulever encore il demande le pompage donc voilà il arrête le pompage la demande de pompage voilà voilà donc là, ça doit être net voilà donc ça c'est la situation où bon il n'y a pas de problème avec le, le forage et on fait une demande à l'eau. Dès que le château d'eau est rempli, il va arrêter le pompage. Si le château d'eau est vide, il va demander le pompage, mais le pompage ne démarrera que si le forage contient. Donc ce sont ces deux effets que l'on voit là. Maintenant on va positionner les flotteurs à l'intérieur même de nos forages et de notre château d'eau simulé encore pour montrer ce qui va se passer donc ça c'est notre forage et notre pompe on voit que le flotteur donc il doit être placé nous avons dit, hein, il doit être attaché sur... ça c'est le tuyau, normalement ça c'est le tuyau de refoulement, c'est ça qui monte ça peut monter jusqu'à 60 80 mètres de haut et donc ce même tuyau là on doit attacher en fait avec euh, des colliers euh, colliers en PVC ou en polyéthylène on doit attacher euh, un peu donc un mètre au dessus de la bouche d'admission, la bouche d'admission de la pompe elle se trouve juste là on peut faire un gros plan là-dessus, même sous l'eau, on peut voir. Hein, la bouche d'admission de la pompe, est là, c'est là où il y a une crépine, une sorte de grillage. Là. Donc là, la pompe aspire l'eau. Et donc, euh, ça c'est attaché. Mais pour les besoins de la démonstration, nous avons tout juste suspendu de manière à ce que ça soit plongé dans l'eau, montrant que la pompe est immergée. Donc il y a de l'eau dans le forage. Donc on, va, on est dans cette condition normale, d'un bon forage. Et là, on a le château d'eau qui est rempli avec son, son flotteur qui détecte donc le, les conditions de niveau. S'il est, il est rempli, normalement si on déclenche là-bas la, la sollicitation de pompage, la pompe ne doit pas démarrer, c'est ce qu'on va vérifier. Euh, et donc là, nous avons euh, disons, le réservoir, on vient demander de l'eau pour le réservoir. Donc si j'appuie là, vous voyez, rien ne se passe. A rien qui se passe parce que c'est rempli quoi. mais si vous soulevez en supposant que donc les gens consomment l'eau dans le voilà voilà il déclenche donc c'est bon alors maintenant euh, donc je vais désamorcer le disjoncteur pour le réservoir et donc ça c'est pompe là en fait c'est l'irrigation je vais enclencher ça. Donc normalement, le pompage doit démarrer aussi. Pourquoi Parce qu'il y a de l'eau dans le forage. Donc, si j'appuie, voilà. Voilà. on a recueilli le dans le aussi, on a pas là, vers le réseau De cette façon, ce montage-là, tel qu'il est fait, donc avec, euh, disons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Il aurait suffi d'ajouter un septième élément, un disjoncteur ici qui va commander donc les autres charges électriques. Et puis on a un bon boîtier modulaire totalement automatique qui peut gérer et protéger la pompe pour l'irrigation, pour les besoins domestiques et pour l'éclairage, la radio, la télévision, ainsi de suite.